Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le volume 2, du coup de créer une défense sound. Et aujourd'hui on va parler de runfit et du lien entre du coup le runfit et la couverture. Alors si vous ne savez pas ce que c'est le runfit, c'est simple. C'est comment est-ce qu'on va euh, défendre la course et du coup comment est-ce qu'on va s'ajuster aux différents euh, schémas de blocs offensifs, euh, si on peut le simplifier comme ça. Et en fait du coup il y a quelques petits traits à respecter pour être sûr du coup d'être solide dans toutes les situations, et euh, du coup euh, ce, cette vidéo a pour but en fait de vous aider à concevoir une défense euh, qui fonctionne du coup à tout niveau du football, en respectant quelques principes simples. Générique, et on voit ça ensemble. Alors du coup pour faire simple, euh, on va parler de deux choses euh, importantes. La première c'est de spacing euh, et de force. Alors du coup, spacing, je n'ai pas trouvé de traduction qui me convient vraiment. Mais en, en, en gros, c'est la manière dont... C'est combien de joueurs on va, on va mettre dans la boîte euh, par rapport du coup au nombre de gaps qu'il y a à couvrir. Donc basiquement, euh, on va parler de, de, de spacing à 8 joueurs. Et en fait, l'idée du spacing à 8 joueurs, c'est d'avoir un joueur par gap. Donc si je vous montre un exemple très simple. Ici, on va compter 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7 gaps, et le fullback en rajoute un 8 On ne sait pas où il sera, mais il en rajoute un 8 8 Donc, du coup, nous on va mettre 8 joueurs dans la boîte. Okay, donc, ici, 4 D-Line et 4 Linebacker, ou euh, 3 linebackers, un hein, safety en fonction de ce que vous faites. Mais le nombre qu'il faut dans la boîte pour pouvoir, du coup, fermer ce nombre de gaps. Donc, ça, c'est le, le, le, la première idée c'est d'avoir un joueur par gap. Donc, spacing à 8. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le spacing à 9. Et en fait, le spacing à 9, c'est un. L'idée, la... un... c'est d'être en fait, single gap euh, parce qu'on est plus 1. Donc, je vais vous expliquer ça juste après. Euh, et l'idée, en fait, c'est de se dire que cette fois, on a 8 gaps et pour 8 gaps, on a 9 joueurs. Donc, basiquement, quand vous jouez 8 men spacing, donc 8 joueurs dans l'espace, ce qui se passe, c'est que euh, s'il y a 2 running backs tous les linebackers vont devoir jouer deux gaps. Donc là, j'ai fait exprès de montrer euh, le mouvement avec un, un, un flow du fullback qui va vers la gauche. Et en fait, ça vous montre bien que euh, normalement, le gap naturel du wheel serait le gap B. Et là, en fait, il va devoir jouer le gap A. Et ça fait que euh, en fait du coup tout le monde va changer d'un gap quand le flow euh, du fullback va se déplacer. Donc là ici on voit le Sam qui viendrait euh, faire la force et on en parlera juste après sur l'épaule du fullback. Et le Mike du coup qui va venir prendre l'épaule intérieure. Et le Will du coup qui va passer du gap A au gap B. Et du coup le Weak Safety euh, qui va récupérer le gap C parce que du coup sur ce schéma le D-end euh, dive derrière la ligne. Euh, donc du coup tout le monde change d'un gap. A contrario le 9-man spacing, donc euh, quand on joue à 9... Euh, ce qui se passe, c'est qu'on a euh, un joueur en plus. Donc, ici, on voit le, le, le weak safety et un extra et le free safety. Et en fait, là, du coup, tout le monde va jouer son gap naturel. Donc C'est-à-dire que Sam va garder 6 gaps, Mike va garder a gap, 10 euh, gaps, pardon pour Sam, Mike va garder 1 gap et Will va garder 6 gaps. Et en fait, du coup, le, le, les safety vont venir s'insérer dans le jeu de course euh, à l'endroit où c'est le plus opportun. Donc. Donc, ce qui est important de comprendre avec ça, c'est que si vous jouez beaucoup de cover 2 ou si vous jouez beaucoup de cover 4 et que vous jouez que ça, vous n'avez pas de cover 1, vous n'avez pas de cover 3, vous pouvez enseigner euh, le spacing à 9. Par contre, par contre, si vous jouez de la cover 2, de la cover 4, de la cover 3 et de la cover 1 par exemple, donc vous mélangez un safety, deux safety, vous allez être obligé euh, d'enseigner euh, le spacing à 8 et par contre, vous n'êtes pas obligé de faire les deux, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, vous pouvez faire que à 8 parce que du coup, ce qui va marcher à 8 va aussi marcher, du coup, quand vous allez jouer Cover 2 ou Cover 4. Du coup, ce que je peux faire, c'est vous montrer quelques vidéos de ça directement. Vous allez voir, c'est pas sorcier. On passe tout de suite sur Huddle. Ici, on a un exemple, donc avec euh, à peu près la même configuration que sur la vidéo que je vous ai montré juste avant. Euh, on a là un tight end, un fullback, le running back. Bon, on pourrait considérer que c'est deux tight ends, mais c'est la même idée. Lui est détaché, donc il peut créer un gap supplémentaire de chaque côté. Okay. Donc ce qui se passe c'est, vous allez voir, là ici on est spacing euh, du coup, à, à 8, donc 4 D-line, 3 linebackers, 1 safety okay. Et là du coup ce qui se passe c'est qu'on va s'ajuster en fonction du flow du jeu okay. Donc ici on voit, on voit les linebackers qui bougent avec le jeu et qui viennent du coup s'ajuster dans chaque gap Donc là ici, là, là, là, et du coup lui qui reste ici pour faire la, la, la force de ce côté Et du coup qui devient cutback player au cas où si le jeu vient à rebondir donc là, on a un bon exemple de spacing à 8. Je vous laisse le jeu jusqu'au bout. Pour que vous puissiez regarder, c'est un counter. Donc, du coup, il y a ce joueur qui va décrocher. Là, on va kick. Voilà. Bon, les, les d lines de Georgia sont monstrueux, mais ça, ça vous donne une idée. Euh, ensuite, on a le spacing à 9. Là, ça, c'est une vidéo que j'ai déjà beaucoup utilisée sur French GB, Je suis sûr que vous l'avez déjà vue. Donc ici c'est la même configuration, je vais me mettre là, à peu de choses près. Donc cette fois le running back est dans l'axe et on a toujours deux tight end ou un tight end un full back, suivant la nomenclature que vous utilisez. Et en fait du coup ce mec est toujours un gap amovible, c'est la même chose. Donc là ici c'est un split zone. Hop, là ici regardez, split zone. Donc je me play un coup pour vous voyez le genre entier. Ok. Et là ce qui se passe c'est que du coup on joue une boîte à neuf. donc tout le monde a qu'un seul gap. Donc basiquement ici je suis responsable de ce gap. Ici, je suis responsable de ce gap. Ici, je suis responsable de ce gap. Okay. Et en fait, les safety vont s'ajuster en fonction de là où va aller ce mec-là. Donc là, ici, il va descendre là. Et en fait, celui qui va ajuster le jeu, c'est le safety qui est de ce côté-là. On voit ses pieds en haut de l'image. Et voilà. Et c'est le safety qui a le plaqué. Donc voilà, du coup, un bon exemple de spacing à neuf. Donc, comme je vous disais au début de la vidéo... Ce qui est important de comprendre, c'est que la couverture et le, le, le run fit, la manière dont vous allez vous adapter à la course, sont, sont vraiment très très liés. C'est vraiment deux choses non dissociables. Et en fait, la, la, la réalité, c'est très simple, c'est qu'on va considérer que les joueurs des zones euh, du milieu ne peuvent pas être responsables d'un gap extérieur, et les joueurs des zones extérieures ne peuvent pas être responsables d'un gap intérieur. Et ça, ça va nous aider euh, à rester sans, en fait. C'est une règle qu'on va utiliser, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, basiquement... Euh, les hook players sont forcément, euh, là ici j'ai écrit hook, c'est donc les deux petites zones intermédiaires qui deviennent le hall si vous jouez une cover 2 ou une cover 4, euh, sont basiquement attachés au gap 1 c'est ce que je vous disais, et sont automatiquement dans le runfit. En revanche, un joueur euh, qui joue un demi deep ne peut pas être impliqué dans le runfit. Un joueur qui joue un tiers de dip, sauf une exception qu'on verra à la fin de la vidéo, ne peut pas être impliqué dans le runfit et le flat du coup, le curl, et un joueur qui jouerait le quart du milieu, donc le, un quart du milieu, pas un quart extérieur, un quart du milieu, ces trois joueurs là que j'ai colorés, les trois joueurs qui seraient responsables de ces zones, eux, peuvent être impliqués dans le runfit. Et ça c'est extrêmement important de le saisir, et je vais vous montrer pourquoi juste après. Ce qu'il faut comprendre c'est que la défense, elle a besoin de deux force players, un de chaque côté de la balle, ok Donc c'est quoi un force player C'est un joueur, comme je vous l'ai écrit là, qui est en dehors de la boîte, qui n'est pas responsable d'agapes gap et qui n'a pas de responsabilité verticale sur la passe. C'est-à-dire qu'il il ne, il ne couvre pas de joueurs sur un tracé vertical. Euh, donc un fade, un sim ou des choses comme ça. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le force player, son job à lui, c'est de maintenir sa relation extérieure avec le porteur de balle. Il doit toujours rester à l'extérieur du porteur de ballon pour en fait, du coup, le forcer à revenir à l'intérieur. Ça, c'est une définition qui est très généraliste. Parce que si vous me connaissez, vous savez que je vous ai déjà expliqué que ce qu'on voudrait c'est emmener le jeu vers la touche. Okay Mais basiquement l'idée c'est de maintenir ce joueur près des joueurs qui sont à l'intérieur. Et si je peux dans le même temps le sortir sur la touche, c'est mieux. Okay la notion de force c'est pas forcément refaire piquer le jeu à l'intérieur. C'est contenir le jeu, ralentir le jeu, de manière à ce qu'en fait les linebackers et les joueurs qui sont de l'autre côté de la formation puissent revenir sur le jeu de course au cas où si le.. Le running back venait à cutback, donc cutback c'est partir à l'opposé de la direction initiale qu'il a prise. Alors, on va distinguer trois types de forces, Et ça c'est encore une fois important de comprendre, et parce que c'est lié au coverage. Donc, si c'est un safety qui est impliqué dans le coverage, dans, le, dans la force, on va appeler ça sky force. Sky pour S, safety force. Okay donc là par exemple, si on jouait cover 4... De ce côté-là de la formation, on serait Skyforce, et en fait, du coup, lui serait responsable du quart intérieur, et il descendrait ici, et il aurait la force ici. Okay ça serait une Cover 3, ça serait pareil, sauf que ici, au lieu d'avoir que le car, eh ben j'aurais en fait le, le, le flat, le curl et le flat. Okay et en fait, du coup, pareil, je serais Skyforce, et moi qui aurais le dernier jeu, parce que du coup, j'assume que le corner a une responsabilité verticale, ça ne peut pas être lui. Okay Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle Cloud Force. Donc, Cloud, cloud pour le, le corner, c'est. Ok, c'est pour le corner, cloud force, c'est-à-dire que c'est le corner back qui a cette responsabilité-là. Donc là, par exemple, on va être sur une cover 2, admettons, et le bandari safety, lui, il doit monter sur la verticale de 1, il a une responsabilité verticale sur ce joueur-là. Donc en fait, le corner, le, il ne peut pas jouer force, et c'est le corner qui va être responsable de maintenir sa relation extérieure avec le porteur de balle, de contenir le jeu pour que les linebackers puissent se rallier au ballon. Et enfin, on va avoir ce qu'on appelle backer force. Donc backer force, c'est la même chose euh, que sky force, ah, C'est à dire que du coup le backer va, va, va jouer le flat okay, Le curl flat et en fait on va descendre le safety dans le hook Donc le safety va être responsable d'une zone intérieure S'il est responsable d'une zone intérieure il peut jouer un gap intérieur Et du coup en fait le backer on va le sortir de la boîte on va le, les, les, les américains euh, Saban diraient bump On va bumper le linebacker en dehors de la boîte Et en fait du coup forcer. Enfin euh, le linebacker va être le joueur qui joue la force Ok. Alors euh, comme je vous disais, ce qu'on veut, c'est garder un force player de chaque côté, et donc là, c'est un bon exemple de ça. Ok Il y a des erreurs à éviter, et en fait, ces, ces erreurs à éviter, euh, elles sont par exemple de, de de ne pas avoir de force player d'un côté de la formation à cause euh, de l'alignement offensif. Donc là, ici, je vous ai fait un exemple. Si par exemple, on décidait de jouer Cloud au-dessus de cette trips là, donc c'est une tight end trips, ok On déciderait de jouer Cloud ici. Et ben en fait on n'aurait pas de force player là parce que du coup Sam serait responsable du gap D, NC, Mike B, Nose A, Will A et Will du coup est responsable d'un gap A et c'est le dernier joueur à l'extérieur de la formation donc là Will serait par exemple responsable du flat parce qu'ici on est on tiers tiers tiers et en fait ici flat, hook hook et là en fait lui serait forcément responsable du flat d'accord et en fait là du coup on a un problème ici ça ne fonctionne pas il nous manque un force player et ça, en fait, c'est pas bon. Et ça, faut qu'on évite ces erreurs-là. Donc, en fait, un, un exemple d'une solution, là, je vous dessine, serait ça. C'est-à-dire que là, euh, ici, on a, mis, on a mis le tackle à l'opposé du tight end. Et ici, en fait, si on met le tackle du côté du tight end, on se retrouve avec Sam dans, c, dans D, pardon, N dans C, là, tackle là, my gap A, nose gap A, opposé, Jack, du coup pourrait être responsable du gap C, et ce qui se passerait, c'est que, du coup, Will pourrait devenir force player, puisqu'en fait, il serait responsable du gap C. Et en fait, on voit que c'est bien le même jeu, sauf que cette fois, on a bien un force player. Ok. Et en fait, si vous voulez, pourquoi on dit qu'un joueur dans un gap intérieur ne peut pas jouer euh, force ben Pour la simple et bonne raison qu'en fait, euh, on, je ne peux, je, je peux pas être responsable de faire le plaqué dans l'axe, et en même temps, de maintenir ma relation extérieure avec le porteur de balle. C'est pas possible, en fait. C est, c est, je dirais humainement, pas possible. Ok euh, donc voilà, en fait, la solution, ce que je vous disais, c'est de, de, de décaler les responsabilités de tout le monde vers l'extérieur. Donc voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué, euh, la no les notions ne sont pas très compliquées à comprendre, par contre, du coup, en fait, effectivement, vous voyez, il y a aussi un lien avec le front, c'est-à-dire la manière dont vous alignez la, la, la, la D-line, et du coup la manière dont vous jouez votre couverture, et en fait vous devez respecter ces règles-là, c'est vraiment primordial. Euh, du coup ce que je vous propose, c'est qu'on termine rapidement avec des exemples de ce que je viens de vous montrer, donc Sky, Cloud et Backer Force euh, sur Huddle. Donc nous revoilà sur Huddle, euh, ici avec un exemple du coup de, de, de formation euh, deux par un donc ici avec deux running backs, un running back là, un running back là, et on voit ici le safety qui descend faire la force, donc on est Sky Force, Okay. Et du coup, il y a la rotation qui se fait euh, côté faible. Okay. Et si je fais la rotation côté faible, ce qui se passe, c'est que du coup, mon safety devient force player. Donc je vais tout de suite la vue. Euh, euh, là, voilà. là, ici, on voit le safety qui est là. Et en fait, ici, on voit le, le safety qui est responsable d'un gap extérieur. Okay. Parce qu'on a, on a bien ici le, le D-end de qui est responsable du gap. Ici, là, il joue double gap technique. Donc en fait, le D-end de va s'occuper de passer dans ce gap-là. Et le safety, ici, va s'occuper de faire la force. Donc là on voit bien le safety qui maintient sa relation extérieure avec le porteur de balle. OK Là on voit bien le DN qui passe et qui ride gap B, OK Et en fait du coup, hop, la force est faite et les deux linebackers sont plaqués, voilà. Enfin les deux linebackers pardon, le le, le Mike qui est au plaqué. OK Donc ça c'est un exemple de Sky Force. Ensuite, on va avoir Backer Force. Donc ce que je vous disais, on a bumpé une responsabilité. Donc ici c'est une trips, OK on va faire la rotation strong side parce qu'on va assumer que le linebacker est force player. Donc ici, vous voyez le gap B ouvert est là. Okay. Donc encore une fois, Diane est responsable du gap B et Mike va être responsable du gap C, ce qui fait qu'il peut être force player. D'accord. Je vous montre juste la rotation et on va regarder le jeu de course ensemble. Et là, on voit très bien ici, avec cette vue de haut, la manière dont le, dont le linebacker maintient sa relation extérieure avec le jeu. Ok on voit très bien, là, regardez, hop, les, les, les sidesteps, comme on appelle ça, et qu'on voit qu'il essaie pas d'aller faire le paquet sur le running back, mais simplement, en fait, de venir fermer la fenêtre, okay, pour, du coup, en forcer le, le running back à cut back, et avoir un, un plaquet dans, dans, dans le nombre défensif. Okay. Donc là, je vous remets. Donc, celui qui est responsable du gapa, c'est Slinebaker qui revient dans la boîte ok et en fait du coup ce qui se passe souvent sur les D-line c'est qu'ici cette D-line là elle joue double gap technique c'est ce que je vous disais et ici du coup lui va être responsable du GAPA en réalité là, regardez hop gap a, okay. ce qui fait qu'en fait du coup lui est responsable du gap B ce qui fait que quand il revient dans la boîte c'est assez naturel donc ça c'est des choses qui se font beaucoup mais on aura l'occasion de reparler de D-line à l'occasion ça me ferait plaisir de vous parler de ça parce que c'est un sujet que j'affectionne de plus en plus voilà donc là on voit le linebacker le numéro 32 qui maintient sa relation extérieure ensuite on a le Cloud Force. Donc du coup le cornerback qui est responsable de la de la force du jeu. Okay. Donc là en fait on va regarder de ce côté-là de la formation, le corner est Cloud Force. Donc là bon on va avoir un, un tight end sur un cornerback. Donc euh, c'est pas Jojo au niveau technique, mais ça fait le taf. Bah, je vous passe la vidéo, puis après je vous mets la vidéo de derrière. Hop, voilà. Et du coup pareil, on a le plaqué à un yard. Là ici on voit bien. Hop. Là le corner est sur la gauche. Sur la gauche là, hop. le jeu va dans sa direction. Il y a un counter. Ah, c'est même un qui va sur. Je vous ai dit un tight end tout à l'heure, mais c'est un counter. Et en fait, boum. Là, le, le, le corner qui s'engage sur le all line. C'est pas un moment facile, mais hop, on voit que ça fait le café et on a plaqué. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est qu'il y a aussi une notion de personnel, hein. donc vous, vous voyez bien là, quand, quand je vous montre ces vidéos-là, que, que c'est préférable souvent d'avoir un backer dans la boîte, euh, c'est un safety qui peut jouer edge s'il est assez costaud, ben il faut le faire, et le cornerback, du coup, il faut que vous ayez des sacrés corners si vous voulez jouer cloud force ça c'est toujours pareil, en fait, euh, du coup, euh, prenez en compte les joueurs que vous avez, c est, c est, je pense que c'est la base, parce qu'en fait vous voyez du coup que les possibilités elles sont illimitées, finalement, et avec le, le, nombre, le nombre illimité de possibilités qu'on a, il faut s'adapter au personnel voilà j'espère que ça vous a plu euh, si c'est le cas n'hésitez pas à liker vous abonner et aussi du coup à me soutenir sur patreon donc vous pouvez retrouver tous les anciens cours payants que je faisais sur la plateforme en ligne euh, pour seulement 7 euros par mois et en fait du coup vous retrouverez aussi les vidéos que j'ai utilisées pour cette vidéo les notes que j'ai prises, et, et toutes les notes et les vidéos de mes futures vidéos seront posés sur Patreon, et du coup aussi on fera de, de, de nouvelles choses, je vous posterai forcément de nouveaux cours, des choses comme ça, qu'on aura accès uniquement sur Patreon, ça arrive bientôt. En attendant, n'hésitez pas si vous en avez les moyens, ça, ça m'aidera à, à, à soutenir ce travail-là, euh, qui, euh, qui prend du temps, et du coup euh, à continuer d'aller de l'avant avec Fringy B. Je vous souhaite à tous une excellente saison pour ceux qui ont commencé, et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao